Je vais faire une attaque, ici, avec mes. Ça, va dans la guerre de dans le tourné. Il me conseille ici, en, en avec des C'est technique Il et puis vous avait une qui a eu une maison et justement une petite maison normale et donc il là à l'intérieur qui est tout tout et une étoile, 53% La bataille est gagné et la ne pas si je vais il a ok, pas beaucoup. En le de, de Ce a de mal, la... il peut de Oui, c'est pas mal. Ah oui. Euh, voilà. Un bonus de victoire heures. Or, de 15 000 oréologiques. Pas de problème mais il n'avait pas de l'été. Plus de avant la fin, de de Je vous le que je viens de tourner comme On oui. va mm -hmm.